Depuis le début de l'année, les conflits, les grèves se multiplient dans le monde du travail sur la question des salaires et des fins de mois difficiles. En mars, de fortes mobilisations sont à venir, sociales, féministes, écologistes, antiracistes, ou encore pour un logement décent. Parce que ce système inégalitaire, à bout de souffle, où le capitalisme ronge tout, est invivable, inacceptable. Nous, salariés, chômeurs, chômeuses, précaires, retraités, étudiants, étudiantes, Victimes de discrimination, menons toutes ces luttes pour une vie digne. Nous voulons vivre et ne plus survivre. Solidaire sera de toutes ces mobilisations. En mars, le vent se lève.